Il y a bien des années, une mère et un père aimant donnèrent naissance à une petite fille. Ils vécurent dans le bonheur, jusqu'au jour où la mère tomba malade et malheureusement mourut. Accablé de chagrin, le père trouvait difficile la vie sans épouse. C'est pourquoi il décida de se remarier. Sa nouvelle femme avait déjà été mariée auparavant. Elle avait deux filles, Camilla et Daniela. Lui avait espéré qu'ils vivraient tous heureux en famille. Mais ce ne fut pas le cas. Bientôt, il apparut clairement que sa nouvelle femme et ses filles n'aimaient guère sa fille à lui, et n'étaient pas du tout gentilles avec elle. Elle lui faisait faire toutes les corvées. La nuit, elle était forcée de dormir dans la cuisine, où elle se blottissait près des cendres du foyer, pour avoir un peu chaud. C'est pourquoi les autres la surnommèrent Cendrillon. Un jour, Cendrillon faisait de la lessive et du repassage à la cuisine, quand ses deux belles-sœurs surgirent à la porte. « Sans mes habits propres, repasse ma robe tout de suite !» exigea Camilla. « Mais d'abord, tu dois ranger ma chambre et nettoyer mes chaussures !» s'écria Daniela. « Non, moi d'abord !» vociféra Camilla. « Non, moi !» brailla Daniela. Elles se mirent à se bagarrer. Daniela tira les cheveux de Camilla. Camilla pinça Daniela. Daniela balança un coup de pied à Camilla. Et Camilla hurla si fort que Cendrillon dut se précipiter pour empêcher la porcelaine de tomber du vaissellier. La belle-mère de Cendrillon accourut. Qu -ce « Qu'est-ce qui se passe C'est quoi tous ces cris ?» Ses filles cessèrent aussitôt de se chamailler et montrèrent Cendrillon du doigt. « Elle ne veut pas repasser ma robe !» se plaignit l'une. « Elle ne veut pas nettoyer mes chaussures !» renchérit l'autre. « Elle est méchante Elle et nous mal. veut du mal !» Ajoutèrent-elles. La belle-mère fusilla Cendrillon du regard, l'air aussi froid que du marbre. « C'est honteux, Cendrillon Je vais dire à ton père quelle vilaine fille paresseuse tu es !» Puis, elle glissa ses bras sur les épaules de ses filles et leur dit. « Soyez tranquilles, mes chéries, j'ai une petite gâterie rien que pour vous deux !» Daniela et Camilla émirent des sourires très satisfaits. Puis, avant de sortir avec leur mère, elles se tournèrent vers Cendrillon et lui adressèrent des grimaces affreuses et grossières. Ma belle-mère me donne toujours plein de travail à faire. Je dois polir la bouilloire jusqu'à ce qu'elle brille, faire le dîner, puis la vaisselle, faire la lessive et repriser les chaussettes. J'aimerais avoir de l'aide. Peux-tu m'aider Cette casserole sert à cuire des aliments. Elle est encore toute grasse il faut la frotter. Merci, c'est presque fini. Les assiettes doivent être lavées après chaque repas. Veux-tu m'aider à les nettoyer? Il ne reste plus qu'un travail à faire. Allons-y! Le balai a passé par terre. Balayons toute cette poussière. Très bien. Tu m'as beaucoup aidé. Toutes mes tâches sont finies. Tout est propre et joli. Cendrillon, où te caches-tu? Encore en train de flémarder, je le vois bien. Viens ici. J'ai du travail pour toi. Nous avons été invités au bal du palais et tu dois nous aider à nous préparer. Oh, mes sœurs me demandent encore de les aider. Je me demande ce que c'est cette fois. Cendrillon, au bord des larmes, remarqua que sa belle-mère avait laissé quelque chose sur la table de la cuisine. C'était une invitation. Elle la ramassa, essuya un sanglot et lut. « Son Altesse royale, le prince, a l'honneur de vous inviter au grand bal royal de l'été au palais. Tenue de soirée exigée, répondre s'il vous plaît. »« Ah, comme ce serait merveilleux » songea-t-elle. Si elle pouvait se rendre au bal dans une belle robe de soirée et peut-être même rencontrer le prince. Elle se mit à imaginer la scène. Le palais magnifique avec ses tours majestueuses, la salle de bal scintillante, « Les invités très chics et la musique. Ah Quelle belle musique il y aurait !» Les danseurs valseraient et glisseraient sur la piste de danse. Et bien sûr, le prince serait là, beau et charmant. Il la remarquerait, traverserait la salle de bal et... Soudain, sa belle-mère réapparut. « Donne-moi ça Comment oses-tu lire mon courrier » s'écria-t-elle en lui arrachant l'invitation des mains. « Ne crois pas que tu vas aller au bal, parce que tu n'iras pas. Tu as beaucoup de tâches ménagères à faire ici. Remets-toi au travail, sale paresseuse !» Quand sa belle-mère fut partie, de grosses larmes se mirent à couler sur les joues de Cendrillon. Elle avait bien songé à raconter à son père à quel point elle était maltraitée. Mais elle sentait qu'elle risquait de ne pas être comprise et de le décevoir. C'était la parole de sa belle-mère contre la sienne. Mais parfois, c'était trop dur à supporter. Cendrillon, tu as intérêt à nous rendre d'une beauté éblouissante. Trouve-moi une robe de bal fabuleuse, afin que le prince ne puisse pas détacher son regard de moi. Je dois leur faire toute une garde-robe. Veux-tu m'aider à choisir les plus belles robes de bal pour elles À moi la première. Essayons celle-ci. Je vais danser avec le prince. Il ne pourra pas me résister car je suis trop belle. Je veux celle-ci. J'aime bien le rouge. Oh, je ferai défaillir le prince quand je glisserai dans la salle avec ma belle mousseline de soie. Merci à tous. On a réussi je crois que nous leur avons trouvé des robes parfaites pour le bal. Mes sœurs sont très difficiles à satisfaire. J'ai parie que tu aimerais aller au bal, Cendrillon. Ma belle-mère ne veut pas que j'aille au bal. Je dois rester ici et travailler. Mais tu ne peux pas aller au bal parce que tu es moche. <rire> au cours des semaines suivantes, Cendrillon fut très occupé à fabriquer de nouvelles robes de bal pour ses belles-sœurs et sa belle-mère. Elle coupa, piqua, cousut, jusqu'à ce que les robes soient achevées. Quand arriva le jour du bal royal, ce fut un grand remue-ménage. Vernis mes ongles, Cendrillon. Cendrillon, brosse mes cheveux. Attache mon nœud. Arrange ma robe. Trouve-moi un jupon. Attache mes boutons. Va chercher mes chaussures. Fais-le tout de suite. Pauvre Cendrillon, qui courait de ci, de là, à faire tout ce qu'elle pouvait pour ses belles sœurs. Elles étaient magnifiques dans leurs nouvelles robes de bal. Celle de Camilla était faite de soie bleue et de l'or le plus fin, et celle de Daniela de satin rouge et doré. Toutes deux portaient leurs plus beaux bijoux, des bagues et des colliers de perles et de diamants. Elles paradaient, comme des pans, autour de la chambre, admiraient leurs reflets dans le miroir, chacune s'estimant plus belle que l'autre. Ma robe est plus belle que la tienne déclara fièrement Daniela. Ce n'est pas vrai C'est la mienne qui est la plus belle !» répliqua Camilla. « Le rouge est une couleur affreuse. Il fait ressortir tes boutons. »« Pas du tout Le rouge est une couleur royale et je vais danser avec le prince. Il ne pourra pas me résister car je suis trop belle !»« Tu es moche, comme un crapaud Ce sera moi qui ferai défaillir le prince quand je glisserai dans la salle avec ma belle mousseline de soie bleue !» raya Camilla. La figure de Daniela vira au cramoisi, presque dans les mêmes tons que sa robe. « C'est ce qu'on verra » cracha-t-elle. Pleine de colère, elle s'élança contre sa sœur. Mais Cendrillon s'interposa aussitôt. « Arrêtez, je vous en prie Vous êtes très belles toutes les deux et je suis sûre que vous allez danser chacune avec le prince. »« Je l'espère bien !» lança Daniela d'un ton suffisant. « Mais pas toi <rire> !» ajouta cruellement Camilla. Puis... Dans un froissement de jupons de soie, elles sortirent sans même dire merci. La calèche arriva pour les emmener au palais. Le père de Cendrillon accompagna son épouse et ses belles filles à la porte. « Où est ma fille » s'étonna-t-il. « Elle ne vient pas au bal avec nous ?»« Juste ciel, non !» rétorqua sa femme. « Elle s'est très mal comportée et en punition, elle reste à la maison. » Le mari secoua la tête. « Quel dommage D'habitude, c'est une bonne et douce enfant. » Cendrillon regarda la calèche qui s'éloignait. Une profonde tristesse lui fendit le cœur. Elle s'effondra devant le foyer et cette fois ne put retenir de grosses larmes douloureuses. Elle pleura, noyée de chagrin. « Oh Pourquoi ne puis-je pas aller au bal J'en avais tellement envie Pourquoi me traite-t-on avec tant d'injustice J'aimerais que ma mère soit là et prenne soin de moi. Oh Comme je souhaite aller au bal !» Soudain jaillit un éclair de lumière bleue. Puis apparut à ses côtés une belle femme, dont la robe d'un bleu profond étincelait comme une nuit étoilée. Elle tenait une baguette magique scintillante. Elle adressa à Cendrillon le plus doux des sourires. Et tu iras au bal, ma très chère fille. N'aie pas peur, Cendrillon. Ta mère m'a envoyé exaucer ton vœu. Je suis ta bonne fée et je vais prendre soin de toi. Cendrillon était si stupéfaite qu'elle peina à trouver ses mots. « Merci, merci, c'est très gentil à toi. Mais comment puis-je y aller dans ces vieux habits Comment y entrerai-je »« Suis précisément mes instructions et tout se passera bien. Va vite me chercher les quatre souris, les deux lézards et le gentil ragri que tu gardes comme compagnon, et la plus grosse citrouille que tu peux trouver. » Cendrillon fit ce qui lui était demandé. Quand la citrouille et tous les animaux furent réunis, la bonne fée agita sa baguette magique et déclara. Plus de citrouilles, de lézards, de souris ni de rats, mais un carrosse doré et des chevaux dignes d'un roi. Alors, dans une bouffée de fumée magique, Cendrillon se retrouva dehors. Devant elle se dressait un carrosse doré des plus somptueux. Il était tiré par quatre chevaux blancs qui levaient la houpe de leur tête bien haut sous le ciel du soir. Il y avait aussi deux laquais très élégants qui l'attendaient et un cocher à favori blanc pour conduire le carrosse. En effet, c'était digne d'un roi, ou plutôt d'une reine. « Grand Dieu !» s'exclama Cendrillon. Elle remarqua alors son tablier tout rapiécé. « Ne te soucie pas de ça !» lui dit doucement sa bonne fée. « Ferme les yeux à présent et ne bouge surtout pas !» Elle agita une nouvelle fois sa baguette magique en déclamant. « Plus de vieux habits cousus de pièces, mais une belle robe digne d'une princesse !» Il y eut un éclair de lumière argentée. Quand Cendrillon ouvrit les yeux, elle fut ébahie. Ses haillons avaient été changés par la plus fantastique des robes de bal, qui chatoyait d'un éclat bleu magique. Ses cheveux brillants étaient couronnés d'une pierre de cristal bleu. Elle découvrit à ses pieds des escarpins en cristal des plus gracieux et délicats. Souriante, elle rayonnait de la tête aux pieds, d'une beauté extraordinaire. Tu es prête pour le bal maintenant, déclara la bonne fée. « Tu es très belle !»« Oh, c'est mon rêve qui se réalise Comment pourrais-je assez te remercier ?» répliqua Cendrillon avec gratitude. « Avant de partir, écoute-moi bien, Cendrillon. Ma magie durera seulement jusqu'à minuit. Tu dois donc être rentrée avant que sonnent les douze coups. Voici ton invitation. Va maintenant et amuse-toi. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit !» Cendrillon hocha la tête en souriant. Le cocher lui ouvrit la portière du carrosse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 bien tout le monde. Avec mon sortilège, je vais changer la citrouille en carrosse et les lézards en deux superbes laquais. Fée, tu es incroyable, mais j'aurai besoin d'un cocher. Avec mon sortilège, je vais changer les souris en chevaux et le rat deviendra un cocher à favoris blanc. Aide-moi à trouver les souris dans le grenier. Tu les vois Bien, on a tout trouvé Plus de citrouilles, de lézards, de souris ni de rats, mais un carrosse doré et des chevaux dignes d'un roi. Plus de vieux habits cousus de pièces, mais une belle robe digne d'une princesse. C'est merveilleux Je me sens comme une princesse Tu vas avoir la robe de bal la plus magique et magnifique je n'ai jamais vu une robe de bal aussi fantastique On a presque fini Regarde ce que tu peux trouver dans le carrosse Mets tes chaussures, rends-toi au palais et amuse-toi Ma magie durera seulement jusqu'à minuit Tu dois donc être rentrée avant que sonnent les douze coups Ah, c'est mon rêve qui se réalise Comment pourrais-je assez te remercier En approchant du palais, Cendrillon entendit l'orchestre qui jouait une valse entraînante et mélodieuse. Son cœur battait la chamade, elle avait l'impression de flotter, attirée vers la musique et la salle de bal. Comme elle attendait en haut des marches pour être annoncée, un profond silence tomba parmi les invités. Le chef d'orchestre lâcha sa baguette et la musique s'arrêta. Votre Altesse royale Seigneur, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter. « La princesse Mirabella » Était-ce là son nom Il était nettement inscrit sur l'invitation que la bonne fée lui avait donnée. Alors peut-être que pour cette nuit, elle était réellement une princesse. Sa beauté était si envoûtante que tout le monde la contemplait bouche bée. Le prince tomba amoureux d'elle sur le champ, et le temps qu'elle accomplisse un dernier pas, il lui avait pris la main. « M'accorderez-vous le plaisir de cette danse ?»« Mais bien sûr, votre Altesse » répondit-elle en souriant. Son cœur palpitait comme un essaim de papillons. Ils dansèrent et dansèrent, emportés par la musique. Ils glissaient et tournoyaient à travers la salle de bal. À l'évidence, le prince avait trouvé la fille de ses rêves et celle-ci avait découvert son grand amour. Bien entendu, cela ne plut pas du tout à Camilla et Daniela. Elles se mirent à disputer Cendrillon, à lui reprocher de ne pas les avoir rendues assez belles pour attirer l'attention du prince. Ce n'est pas juste s'exclamèrent-elles, et elles restèrent assises toute la soirée, l'air boudeur et le regard mauvais. Pendant ce temps, le roi et la reine échangeaient des sourires. « Ils forment un couple parfait. Ne trouves-tu pas, mon cher ?» Le roi acquiesça et pressa la main de la reine. « En effet, ma chère, en effet. » Or, Cendrillon avait oublié le temps qui passait, jusqu'à ce que l'horloge se mette à sonner. C'était le premier coup de minuit. Elle réalisa soudain que sa robe de bal allait redevenir des haillons et que le carrosse doré reprendrait sa forme de citrouille. À cette pensée, elle s'enfuit en toute hâte dans l'escalier de la salle de balle, perdant un de ses escarpins en cristal au passage. Elle n'eut pas le temps de le ramasser. Quand l'horloge sonna le dernier coup de minuit, elle vit horrifiée son carrosse doré disparaître. Puis elle se retrouva dans ses vieux vêtements et son tablier rapiécé. Sa soirée enchantée était terminée. Au palais, sa sortie précipitée avait plongé tout le monde dans le désarroi. Le prince était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi sa princesse était partie si soudainement. Il ramassa sa chaussure et se précipita dans l'escalier avec sa suite. Il fouilla tout le palais et les jardins à sa recherche, mais ne la trouva nulle part. Il finit par retourner le cœur lourd dans la salle de bal. Tenant délicatement le gracieux escarpin en cristal, il déclara « Je fouillerai de long en large tout le royaume et celle à qui va cette chaussure sera madame. » Les invités commençaient à partir. La soirée s'achevait. « Oh non Il est déjà minuit Je dois partir très vite avant que ma robe redevienne mes vieux habits élimés !» Je suis en retard Oh là là Le carrosse s'est de nouveau changé en citrouille Comment ai-je pu oublier les paroles de ma bonne fée Je dois partir tout de suite Le prince ne doit pas me voir Mon allure miteuse et cette robe rapiécée vont le faire fuir Je dois m'enfuir sur cette route déserte afin que personne ne me voie. Il me faut la clé pour ouvrir cette porte. Une clé dorée peut ouvrir n'importe quelle porte. Où se trouve-t-elle La clé pour cette porte Merci à tous Où est-elle partie Pourquoi s'est-elle enfuie C'est la fille de mes rêves Je dois la retrouver Oh, regardez Voici sa chaussure en cristal. Elle a dû glisser de son pied quand la princesse est enfuie. Je fouillerai de long en large tout le royaume et celle à qui va cette chaussure sera madame. Le jour suivant, le royaume s'éveilla tout bruissant de rumeurs sur la chaussure en cristal et sur cette mystérieuse princesse qui avait ravi le cœur du prince. On apprit comment elle l'avait quittée brusquement au moment où l'horloge sonnait minuit et comment avait été organisée une quête royale de la fille, à qui irait cette chaussure en cristal. Il fut ordonné que toutes les jeunes filles du royaume devraient essayer l'escarpin. Celle à qui il irait, le prince l'épouserait. Les belles sœurs poussèrent des cris de joie quand elles apprirent que le messager du prince était en route. « Il ira à mon pied, je le sais !» couina Camilla, contemplant ses ongles d'orteil vernis. « Ça m'étonnerait !» Persifla Daniela. « Tes pieds on dirait des haren-sorts. Les miens font la moitié de la taille des tiens. J'ai donc cent fois plus de chance d'épouser le prince. » Leur mère arriva juste à temps pour faire cesser la querelle. « Maintenant, mes filles, je veux que vous vous fassiez aussi belle que possible. Cendrillon, aide tes sœurs, puis va dans la cuisine. Ils ne voudront pas te voir. Tu n'étais pas au bal. » Le messager royal arriva et Camilla fut la première à essayer la chaussure. Elle y poussa et força son pied autant qu'elle le put, mais c'était clair qu'il ne rentrerait jamais. Daniela ricana et marmonna. Pied de entre ses lèvres. Puis, ce fut son tour. Elle poussa et força autant qu'elle le put pour serrer son pied dans la chaussure. Elle poussa un cri soudain. Elle avait attrapé une crampe aux orteils. Elle hurla, brailla et fit de telles grimaces que le page et le messager royal. Peinèrent à se retenir de rire. « Oh, mon cher, cette chaussure ne va à aucune fille du royaume. Nous les avons toutes visitées. » annonça le page au messager royal. Celui-ci se tourna alors vers le père de Cendrillon, qui avait observé la scène avec patience, et lui demanda, sur un ton plein d'espoir, « Vous n'avez pas d'autre fille ?»« Ah, si, j'ai une autre fille. » répondit-il. « Je crois qu'elle est à la cuisine. »« Mais elle n'est pas allée au bal. » le coupa sa femme. « Nous avons ordre qu'elles doivent quand même essayer la chaussure, » déclara le messager. À contre la belle-mère alla chercher Cendrillon. Cendrillon se pointa dans ses vieilles hardes et son tablier rapiécé. Elle s'assit pour essayer l'escarpin. Bien entendu, son délicat petit pied s'y glissa avec aisance. Tout le monde sursauta. « es divine, il lui va !» sortit alors l'autre escarpin de la poche de son tablier et le chaussa. Il y eut un éclair de lumière bleue et elle apparut de nouveau dans sa robe de bal, plus belle que jamais. Le messager royal l'emmena aussitôt au palais où le prince attendait des nouvelles de sa princesse perdue. Oh, « oh, oh, On a réussi votre altesse royale !» annonça le messager. « Nous avons trouvé la fille à qui va le chausson de cristal. » Le prince sourit en contemplant les jolis traits de cendrillon. Il reconnut Aussitôt cette fille dont il était tombé amoureux au bal, il lui prit la main. « Ma très chère Mirabella, voudriez-vous me faire le grand honneur de devenir ma femme ?» Cendrillon acquiesça en souriant. Elle avait du mal à croire à ce qui lui arrivait. Sa belle-mère s'évanouit. Quand elle reprit ses esprits, elle se fâcha contre le père de Cendrillon pour avoir parlé de sa fille au messager royal. « Ils auraient certainement choisi une de mes filles pour épouser le prince si cette affreuse Cendrillon n'était pas apparue. » Exaspérée, elle fit ses valises, prit tout l'argent et partit avec ses deux filles. Et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. « S'il vous plaît, mesdemoiselles, essayez cette chaussure. »« Moi d'abord. Tes pieds n'iront pas. Ils sont bien trop grands. »« Moi d'abord. Mon pied va aller. Je le sais. »« Peux-tu faire cesser cette dispute Touche la sœur qui, selon toi, devrait essayer la chaussure la première. » Pieds pied coincé Aidez-moi Cette chaussure ne vous va pas, mademoiselle. Oh non Elle est trop petite Je ne peux même pas y glisser le gros orteil Puis-je essayer, s'il vous plaît hum, Comment cette chaussure pourrait-elle être à toi Tu n'étais même pas au bal. On m'a ordonné de fouiller de long en large tout le royaume. Et celle à qui va cette chaussure sera du prince la dame. Elle ne peut pas être la princesse du palais. Je n'y crois pas. Mademoiselle, la chaussure vous va parfaitement. Je vais vous emmener au palais où le prince vous attend. Cette robe est splendide. C'est merveilleux. Je me sens comme une princesse. Le mariage princier fut annoncé. Quand le moment arriva, les cloches sonnèrent, les horloges tintèrent et un jour férié fut accordé. Tout le monde célébrait les noces par des festins, des danses et de la musique à tous les coins de rue. C'était une journée merveilleuse. Le père de Cendrillon la conduisit avec fierté le long de l'allée centrale. Le roi et la reine leur donna leur bénédiction, ainsi que la bonne fée de Cendrillon, d'un mouvement de sa baguette magique. Le prince avait trouvé la fille de ses rêves et Cendrillon avait découvert son grand amour. Est-il besoin de le dire Il vécurent heureux pour toujours.